ici que commence mon aventure. Hop là, guys, c'est roule ma poule Et eh bien bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui c'est la première vidéo du reste de ma vie. Non, c'est la première vidéo de mon tour de France. Donc euh, tour de France caritatif pour les petits princes. Euh, donc là je suis avec Yannick, des huiles d'Alsace forcément, et Raphaël d'Electron qui est un peu plus loin. Euh, donc on... je décolle pour baume les dames aujourd'hui avec une première étape à Mulhouse où je vais m'arrêter recharger chez Electro. Voilà, donc vous verrez plein de choses d'ici là. Et je vous dis à tout à al l'heure Alors ce que Robin dit pas, c'est qu'en fait il vient de se faire interviewer par euh, le DNA. Donc il y aura sans doute un article, et ça c'est super cool Et c'est donc le grand départ pour mon tour de France caritatif pour les petits princes. Donc ça va être euh, 4500 km de plaisir, de galère, d'improvisation, de... Hein, beaucoup que tout n'est pas vraiment prévu à l'avance. J'espère donc pouvoir faire découvrir la situation des Petits Princes à un maximum de gens, tout en vous partageant de belles images, en espérant qu'elles soient à peu près belles et correctement montées, parce qu'en fait, j'apprends le montage pendant ce tour de France. Donc Yannick, un des d'Alsace, m'a gentiment aidé, mais j'ai encore pas mal de progrès à faire. Bon, il faut savoir une chose, c'est que l'aventure de Robin s'inscrit parfaitement dans le projet associatif des villeurs d'Alsace. Et euh, J'espère qu'à terme, ce genre de petite aventure, on va pouvoir en faire de plus en plus avec d'autres personnes, pas seulement nous, pas seulement Robin, mais d'autres euh, personnes. L'idée, c'est que dès qu'un projet est vraiment porteur de sens et euh, fait la jonction avec des œuvres caritatives et des valeurs qui, qui, sont, qui nous sont chères, ben, on soutiendra les projets. Et la route continue, donc on va vers Mulhouse, euh, où je ferai ma première pause dans la boutique de Raphaël, donc Electron. On va profiter pour faire une petite recharge, manger un peu, peut-être boire quelque chose éventuellement. Alors, qui es-tu alors, je suis Raphaël, je travaille chez Electro, les spécialistes en mobilité électrique. Et pourquoi est-ce que tu soutiens le projet bah Parce que je trouve le projet déjà fun et aussi d'une bonne utilité, parce que ça va aider des petits enfants à réaliser leurs rêves. Tu aurais un petit mot d'encouragement Bah ouais, bah bon courage, amuse-toi bien, répands le bonheur, la joie, et hop la guys, et roule ma poule mm -hmm. Écoute, euh, moi je te souhaite euh, un bon voyage Fais de belles rencontres, fais un beau tour de France et hop la gaille se roule ma poule. Et après une bonne recharge, je pars direction Baume-les-Dames. Je vais m'arrêter en chemin à Montbéliard où je vais rencontrer un wheeler qui est déjà connu par les wheelers d'Alsace. Il s'agit de Gilles Maillard qui a un petit mot à me dire. Hop la gueule c'est roule ma poule. <rire> après une petite recharge, je repars de Montbéliard direction Baume-les-Dames qui est ma destination finale du jour. Sur le chemin, je vais rencontrer 2-3 petites personnes que vous allez voir tout de suite. Après beaucoup de péripéties et de soucis de patrie, j'ai réussi à atteindre Baume-les-Dames et son camping. Euh, ça a été compliqué, mais ça s'est bien passé. Le soleil est déjà couché et moi je vais bientôt faire de même.